Bonjour tout le monde, euh, merci d'être venu, je vois que la salle est bien remplie, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire rimer euh, Quiki avec Funky, puisque en l'occurrence euh, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai utilisé des technologies corporate euh, qu'on utilise tous les jours dans notre vie de professionnel, de développeur, d'architecte, pour mener à bien un projet personnel euh, dans un domaine qui me passionne particulièrement, euh, le domaine de l'escape room hein, en l'occurrence. Donc ça fait maintenant 11 ans que je travaille pour Fujitsu, 11 ans pendant lesquels j'ai été amené à utiliser beaucoup de technologies de type, de type Java, des technologies d'automatisation comme UiPath ou autres. Et euh, voilà, on a toujours été baigné dans ce, dans ce monde. Et d'autre part, et comme je le disais, ce qui me passionne particulièrement, c'est les escape rooms. Donc ça, c'est la liste quasi exhaustive de toutes les salles que, que j'ai pu faire avec, avec ma compagne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime, qu aime bien. On s'est demandé comment est-ce que ces deux mondes, qui sont a priori deux mondes complètement, euh, complètement distincts, pourraient se réunir. Donc d'un côté, on a la partie professionnelle où on voit, si on prend les, les, les grands termes, on va, dire, on va parler de, de développement Java, on va parler de design, de co-création, de, de, co de technologie Internet, de développement Python, de base de données, de, etc. etc. Et puis d'un autre côté, quand on fait des escape rooms, ce qui nous vient plus à l'esprit, c'est le côté euh, scénario, créativité, jeu d'équipe, le fun, l'amusement, euh, résoudre des, des, des énigmes, des challenges. Voilà, les deux, a priori, ne se marient pas trop. On peut toujours essayer, et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est comme ça qu'on se retrouve en costard et en Bermuda, en l'occurrence. Mais l'un dans l'autre, on se rend compte qu'on arrive quand même à faire émerger des choses qui peuvent être, qui peuvent être vraiment pas mal. Et on se rend compte aussi qu'avec toutes les compétences qu'on acquiert dans notre vie professionnelle, si on les combine, qu'on les sort des sentiers battus, ben on peut réussir à construire quelque chose d'autre de, de vraiment intéressant. Et en l'occurrence, ce qui a vu le jour, c'est l'entreprise d'escape room TimeQuest, qui a vu le jour maintenant il y a, il y a trois mois. Hein, donc Après euh, six à huit mois de développement, de conception, de développement, de création, de bricolage, de mise en place et d'optimisation, on a, pu, euh, on a pu ouvrir l'enseigne, et euh, là où on s'attendait à n'avoir que, que quelques personnes, puisqu'on est un peu perdu dans un village, finalement on se rend compte qu'après trois mois, on a plus d'une centaine de groupes qui sont déjà venus, des très bons feedbacks, et ça marche ça marche vraiment pas mal. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire et à venir nous rendre visite. Juste un petit sondage dans la salle, qui a déjà fait un escape room Ok, il y a quand même du monde, donc vous savez de quoi on parle. Qui en a fait plus de 5 disons Dix Vingt 30. Moi, c'est mon cas. <rire> c'est quand même pas mal. pas mal. Et donc, cet escape room-là en particulier, pour l'instant, on a une aventure. Je vous l'explique euh, rapidement. Donc, il s'agit d'un voyage dans le temps, dans les années 80. Euh, Quelqu'un de malveillant nous a fait disparaître tous nos souvenirs de la pop culture et euh, la mission du groupe, bah, c'est de trouver ce qui s'est passé, retourner potentiellement dans le passé et résoudre ce problème. Donc les joueurs ont 60 minutes, pendant 60 minutes ils vont aller d'énigme en énigme, euh, ils vont collaborer, on va les aider parfois avec des indices et donc bah, le principe d'un escape room en fait. Hein. Si après 60 minutes ils ont réussi leur mission, ils ont gagné, sinon ils ont perdu tout simplement. Qu'à ça tienne, généralement, les groupes qui sortent sont assez souriants, comme on peut le voir ici, donc il y en a même qui sont déguisés, etc. C'est assez, assez sympa et assez surprenant. Je vais utiliser quelque chose qui se passe dans la salle. C'est un, un, un micro-spoiler, euh, mais euh, voilà, il fallait bien que j'utilise quelque chose. Donc, qui est un petit parcours des joueurs <coughs> euh, pendant le jeu. Donc, la première étape, évidemment, ce sera de bah, trouver la salle, arriver sur le site s'inscrire, faire, faire une réservation sur un, un, une session euh, vacante, faire son paiement sécurisé en ligne, et ensuite, le jour J, on va arriver dans la salle, on va démarrer son aventure, et à un moment donné, dans la salle, l'équipe va se retrouver avec un zapper Nintendo, une cassette, la Nintendo NES de l'époque, et va devoir faire une chasse au canard comme on le faisait sur Duck Hunt à l'époque. Sauf que là, ça va se faire dans la vie réelle. Quand ils auront fini, il y a un tiroir qui va s'ouvrir comme par magie, et il va y avoir un effet euh, de flash lumineux. Alors, je vais vous expliquer comment, est -ce que, euh, comment est -ce que ça se passe. Donc, ça, c'est ce qu'ils vont trouver. Est-ce que ça parle à tout le monde, ce, ce genre d'objet Vous avez tenu ça en main, oui, certainement. Donc, ici, en l'occurrence, on l'a un peu trafiqué pour que le, le zapper euh, tire un laser. Donc Là, il tire sur les goonies. Ce n'est pas ce qu'on leur demande de faire. Hein. Ils doivent comprendre que de l'autre côté de la pièce, on a euh, resimulé l'écran avec le canard, le chien, etc. Et ils doivent viser dans le centre du canard, ce qui n'est pas forcément évident. Vous verrez ce que ça donne après. Donc, c'est ce canard la petite victime. Donc, trois étapes, comme je vous disais, la partie site web, la conception des, des différents composants euh, connectés et le système d'orchestration pour que tout puisse dialoguer et se déclencher au bon moment avec une logique recentralisée. La première étape la création euh, du, euh, du site web. Donc, On avait beaucoup de, beaucoup de possibilités pour le faire. On savait qu'il fallait le faire avant tout, hein, puisqu'il faut être connu pour que les gens s'inscrivent et viennent nous rendre visite. Donc on avait différentes possibilités. Techniquement, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'utiliser le moteur euh, WordPress, qui est un CMS, donc un gestionnaire de, de, de contenu électronique. Donc, On aurait pu utiliser euh, Nature. Donc, On a choisi de rajouter un plugin qui s'appelle Elementor, hein, qui nous a permis en, je dirais, allez, 3 ou quatre soirées, d'avoir déjà un site qui tenait plus ou moins la route. On a utilisé un peu de template, mais ça a vraiment accéléré les choses. Il y a eu un peu de customisation aussi à base d'HTML, de, de CSS, de JavaScript. Heureusement, ce sont des choses qu'on utilise, euh, peut-être pas quotidiennement, mais très souvent dans notre, dans notre métier, donc ça, ça parlait vraiment. Pour la partie réservation et paiement en ligne, on a intégré un système, un service qui fonctionne sur le cloud qui s'appelle Bookeo, et le service de paiement en ligne qu'on a choisi est Molly. Donc ce sont des choses qu'on a pu intégrer assez facilement. Il y a des API et des plugins qui existent, donc ça s'est fait assez simplement. Aussi, il y a eu quelques préoccupations en termes de SEO pour rendre son site le plus, le plus adressable possible par les moteurs de recherche. Et euh, bah, pouvoir permettre de remonter dans les dans les résultats. Donc ça, ça, a été, euh, ça a été la première la première étape la création de ce site web. Donc grâce à ces compétences euh, qu'on acquiert dans notre vie professionnelle, ça a évité de devoir euh, engager une société et payer cher. Donc on l'a fait on l'a fait en quelques soirées comme je disais et hébergé sur OVH si si vous voulez savoir. Ensuite donc on parlait de composants connectés. Donc quand, quand le joueur va tirer dans le canard donc vous voyez, il y a un système qui fait... Donc Vous imaginez bien à l'intérieur, il y a une roue avec quelques composants électroniques qui fait que, ben, quand ça touche, il y a une cellule photoélectrique, il y a un, euh, un composant qui va, à un moment donné, faire tourner la roue. Donc, ils touchent deux fois, ils ont gagné. Puis là, il va se passer quelque chose par la suite. C'est quelque chose, je vais vous l'expliquer après. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce composant connecté. Comment, comment est-ce qu'il euh, a été conçu Donc, à l'intérieur... Donc, Si je reprends un peu le problème, la problématique à l'envers, la partie mécanique a été designée et imprimée en 3D à la maison. Aujourd'hui, une imprimante 3D, ça coûte 250 euros, 200 euros. C'est vraiment pas quelque chose qui est très cher, c'est abordable. La modélisation n'est pas quelque chose de très compliqué non plus quand, quand, quand on s'y intéresse. Mais ce qui était vraiment important, c'était ce principe d'action-réaction. Et pour ça, on utilisait de l'ESP32. Certains connaissent peut-être le principe de l'Arduino. L'ESP32, c'est à peu près le même principe. Euh, ces composants ont l'avantage de supporter directement, nativement, euh, le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui était vraiment très important pour nous, pour que les composants puissent communiquer. Donc, cette communication euh, elle passe au travers euh, du protocole MQTT, qui est un protocole de communication qui permet à des composants de s'inscrire euh, dessus ou de pousser des messages. Donc C'est vraiment euh, un, un système qui est très utile pour tout ce qui est IoT. Le broker utilisé est Mosquito, donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très léger. Il y a eu également, parce qu'on voulait toucher un peu à tout, euh, certaines API REST euh, qui, qui ont été exposées sur certains composants ou euh, qui ont été référencées par ces mêmes composants. Pour les effets lumineux, euh, le plus simple a été d'utiliser des ampoules connectées EU, pour ceux qui connaissent, c'est un hub centralisé qui pilote toutes les ampoules et qui expose aussi euh, une API qui est, euh, qui est vraiment simple et, euh, et accessible. Donc Une fois que, les, euh, que le canard a été touché deux fois, donc à l'arrière, il y a un tiroir qui s'ouvre euh, tout seul, comme par magie. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un labyrinthe Pac-Man, que les joueurs, donc après ça continue. Hein. Et donc, pour que cela puisse euh, se faire, il a fallu créer un orchestrateur centralisé. Cet orchestrateur, euh, j'ai choisi de le développer à base de Java sur le framework Spring Boot, parce que c'était vraiment ce qui était le plus rapide à faire, le plus simple. Euh, en cas de pépin, il y a une communauté très large qui existe et euh, qui est là aussi pour aider. Et ça nous a permis deux choses. Un, euh, d'exposer certaines API euh, qui ont été, comme je disais, adressées par euh, certains composants. Euh, et également de créer une petite application web avec une page très simple. Alors là, il n'y a pas de, de framework particulier. C'est vraiment du, de, du HTML, euh, du CSS et du, euh, du JavaScript en mode vanilla, Et euh, qui était là pour le maître du jeu. Donc quand les joueurs sont dans la salle, nous on les voit via des caméras de surveillance et on peut interagir avec eux pour leur envoyer des indices. Euh, pour déclencher un effet sonore, un effet lumineux, euh, pour modifier le chrono. Hein, parce que parfois, quand ils sont un peu euh, trop justes, on est sympa, on les fait danser ses YMCA et on le remet 10 minutes. Et ça, en général, les gens aiment bien. Et s'ils sont larges, on les fait quand même danser ses YMCA, gratos <rire> Voilà, et euh, petite mention honorable aussi pour Node-RED euh, que j'avais voulu tester dans ce contexte-là pour, euh, pour certains effets sonores et lumineux, mais euh, j'ai quand même rapatrié tout sur la partie euh, Spring Boot, mais ça fonctionne quand même pas mal. Pour euh, presque conclure, euh, une phrase qui me vient à l'esprit et que je voulais partager avec vous, c'est « La passion devient une force si elle nous pousse à utiliser toutes nos compétences avec créativité et détermination. » ce qui a été le cas ici pour nous. Donc euh, voilà, J'espère que cette petite session euh, pourra vous inspirer et euh, pourrait aussi vous donner envie peut-être de mener à bien vos projets personnels, euh, accomplir votre passion en utilisant peut-être des moyens qui sont moins conventionnels comme les fameuses technologies corporate que vous utilisez tous les jours. Alors, si vous voulez venir euh, résoudre notre challenge, donc Obus Fujitsu qui est euh, à l'extérieur, euh, on a fait une, euh, on va dire, une mini escape room, en 5 minutes, 5-10 minutes, vous pouvez essayer de le résoudre. Donc si vous arrivez à mettre votre bulletin de participation dans la boîte qui est fermée, euh, fermée à clé, vous aurez la possibilité de gagner, euh, il y a un casque, un speaker ou des jeux unlock, pour rester dans le thème. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions Par rapport à tout ça Des suggestions <rire> Euh. <rire> on était deux en fait, euh, ma, ma compagne et moi. Donc euh, Ma compagne est prof de maths, donc ce qui a été aussi. Euh, elle a pu aussi apporter ses propres compétences dans la partie euh, qui relève de la conception de l'histoire, de l'enchaînement des énigmes, euh, des, euh, des, des modes de décryption de certaines choses, etc. Donc euh, on l'a fait euh, complètement à deux. Il n'y a que la fresque, vous avez peut-être vu sur la photo des groupes, la fresque, la grande fresque qui est sur le mur à l'arrière. C'est un artiste de la région qui est venu la faire. Sinon, tout le reste a été conçu de, de A à Z euh, par nous. Ce qui rend le modèle vraiment intéressant, puisqu'on n'a on pas dû financer quoi que ce soit. À part un peu de matériel, évidemment. Voilà. Le plus dur, c'est plutôt la rédaction du scénario ou l'implémentation finalement technologique derrière Il y a eu certaines embûches des deux côtés. Euh, pour ce qui a été de l'implémentation du scénario, enfin de, de, de l'histoire, le fil conducteur, on a peut-être eu de la chance, mais c'est fait en une soirée et une bouteille de vin. <rire> Après, voilà, on a commencé à détailler les choses, mais on s'est rendu compte que le plus simple, si un jour vous voulez faire ce, ce genre de choses, le plus simple parfois, c'est quand vous avez votre fil conducteur, c'est de commencer par la fin. Euh, Essayez de réfléchir à ce qui sera pour vous le, le wow effect de la fin. Et vous partez de là et vous rebobinez tout. et Vous en arrivez jusqu'au moment où les joueurs vont rentrer dans la salle. et C'est souvent plus simple. C'est comme quand, euh, à la fin d'un jeu, on fait le reset. Donc, euh, on doit repartir de la fin, on remet tout en place et on refait tout le scénario à l'envers pour que, euh, voilà, pour le joueur suivant, ça puisse être directement prêt. C'est, je trouve, une bonne méthode pour créer son scénario aussi. On aurait peut-être dû le faire comme ça, ce n'était pas le cas. Quand on fera un deuxième scénario, ce qui est, euh, ce qui est prévu, on le fera certainement dans ce sens-là. Après, pour la conception, euh, voilà, on n'était pas spécialement pressé par le temps. donc Il euh, y a eu beaucoup d'essais, d'erreurs. Euh, quand on fait du printing 3D, c'est vrai qu'on peut jouer avec des prototypes. Euh, parfois, on se rend compte qu'on est un millimètre trop court sur certains trucs. Bah, on réimprime, Alors, ça prend 3-4 heures, mais on, a, on se retrouve avec le, le, le modèle parfait. Euh, certains éléments aussi euh, ont pu casser dans la salle. Ça arrive hein, au bout d'un moment, c'est quand même fort sollicité. Les groupes cassent des choses. Euh, C'est intéressant des fois de voir ce qui a cassé et imaginer comment est-ce que le modèle pourrait être amélioré. Donc de manière itérative, on se retrouve aussi avec quelque chose qui est de mieux en mieux. Voilà. Merci. Est-ce que le rôle de maître de jeu est intéressant euh, et pas un peu répétitif on, Ici, on a allez, entre 3 et 6 groupes par semaine, donc ce n'est pas encore de trop. J'imagine que quelqu'un qui ferait ça à 8 heures par jour sur le même scénario, il faut trouver une occupation à côté, parce que sinon ça devient vraiment trop long. Mais les groupes sont surprenants, euh, sont vraiment surprenants. Euh, on arrive quand même à rigoler, et, euh, des fois à se rendre compte de, de choses, puisqu'on on voit agir les, les, les personnes comme par exemple un groupe qui euh, donc dans le scénario il y a quelque chose à faire avec Scooby-Doo des Scooby-Doo c'est un peu le truc de l'époque et euh, on voit une, une jeune qui devait avoir 20 ans qui je pense n'a pas trop connu et elle faisait aller son ventre un peu dans tous les sens et ses copains lui demandent mais qu'est-ce que tu fais là ils ont dit Scooby-Doo je scoue mon bidou donc <rire> c'est genre <rire> voilà c'est quasiment non-stop des choses pareilles donc euh, ça reste quand même assez sympa et puis c'est vrai que quand les groupes sortent en général ils ont toujours un grand sourire et c'est pas, Il n'y a pas beaucoup de, de, de boulot dans lesquels on peut dire que bah, toutes les heures et demie, à chaque groupe, on va retrouver euh, quelqu'un qui aura vécu notre expérience et qui sera tout content, qui aura plein de questions, qui sera... Euh, voilà. Ça, c'est le côté vraiment sympa. Oui. Et euh, du coup, entre le moment où vous avez eu l'idée de game, et le moment où c'était opérationnel, ça a pris combien de temps Entre 6 et 8 mois à peu près. Parce qu'il y a eu, après six mois, on a commencé à faire venir un peu des groupes de tests, des, des, des amis, de la famille qui ont testé un peu le jeu, on l'a recorrigé, réamélioré. Et, et je dirais, à peu près, au bout de huit mois, c'était vraiment opérationnel et ça roulait vraiment, vraiment bien. Mais c'est quand même relativement long. Maintenant, ce n'était pas huit mois intensifs. C'était huit mois sur notre temps libre, euh, les week-ends, quand les enfants n'étaient pas là, etc. Donc, euh, voilà. C'était euh, ça, c'était la surprise. Donc en démontant ce pistolet, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver à l'intérieur. Donc il euh, y a un fil avec euh, quatre brins qui arrivent. Et alors à l'intérieur, il y a une espèce de cellule photoélectrique. Je pense que c'est un détecteur de couleur avec une lentille et euh, simplement une gâchette. Je pense qui envoyé à la Nintendo le signal pour dire, bah maintenant on lit ce qu'il y a sur la lentille. Et je pense que c'était une question de, de couleur. Donc euh, j'ai enlevé tout ça à l'intérieur. J'ai remis un pointeur laser. J'ai juste gardé le système de la gâchette. Et euh, quand le joueur euh, clique sur le bouton, ça envoie 5 en fait, euh, ou 6 impulsions à une certaine fréquence. Et de l'autre côté, il y a une cellule photoélectrique. Et on vérifie que l'onde, en fait, avec les impulsions, correspond bien. En fait. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le joueur tire dessus. J'avais un peu peur, que les, euh, parce qu'il y a des spots lumineux, etc. Et que ça ne déclenche automatiquement le système. Donc euh, le jeu de détection n'est qu'au moment où il, il clique sur la gâchette. Pendant la séquence d'envoi, on vérifie qu'on est bien sur la même fréquence lumineuse. Mais à l'intérieur, il y avait quasiment, quasiment rien en fait. C'était juste un petit bout d'électronique. Mais bon, j'ai quand même pu réutiliser le système de la gâchette. Et dans la Nintendo, il n'y a plus rien. <rire> non, mais En fait, quand elle est branchée dans la Nintendo, donc, euh, on a dû réimprimer une, une prise dédiée en fait. Et donc, quand on est branché dedans, il euh, bah, y a le, les deux broches pour la gâchette. Et il euh, y a les deux fils pour, le, pour la LED. Et donc le, le ESP32 est dans la Nintendo. Il n'y a quasiment plus que ça. Et ils doivent mettre la bonne cassette et euh, brancher à Nintendo, l'allumer et puis tirer sur le, le truc. Donc c'est aussi ça. C'est aussi beaucoup, euh, on va dire, du, euh, euh, comment dire de, la, de la refonte d'objets existants. Donc on prend un objet, ça pourrait être une vieille radio qu'on va démonter, qu'on va trafiquer. Ça peut être euh, un jeu d'échecs, ça peut être. Euh, voilà. C'est aussi ce, ce qui est sympa. Il y a un côté écolo. <rire> oui. Il y a combien d'applications là c'est une application Arduino, Arduino euh, il y en a combien en tout Alors des, des Arduino, Arduino ou, ou SP32, euh, je dirais qu'il doit en avoir 10 ou 12 dans la salle. Il y en a un peu partout en fait. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, des jeux vraiment purement manipulables. Okay. Voilà, merci beaucoup. Euh, si vous leur parlez, euh, je serai à l'extérieur.